Je m'appelle Kumbatunkara, je vis à Tambacounda, une région située au Sénégal. Dans ma région, nous sommes confrontés à de graves problèmes liés au changement climatique. Le déboisement en est la cause principale. Le bois de soufre est transformé en charbon pour préparer la nourriture. Le bois d'œuvre sert à fabriquer des lits, des tables, des saises, etc. Les retards de pluie sont récurrents. En 2019, on a frôlé le pire. Des prières ont été faites dans les mosquées pour qu'il pleuve. Même si la pluie a repris, on va assister à la baisse de la production agricole. La CCRS risque de s'installer, accentuant l'immigration clandestine de quelques-uns de mes amis, mais aussi des déplacements des animaux sauvages. J'ai constaté au niveau de la capitale sénégalaise l'avancement de la mer à travers les inondations, qui détruisent des habitations, mettant les familles démunies dans la rue. À Tambakunda, les inondations du fleuve Gambi ont provoqué d'importantes pertes de production de bananes. Heureusement, des zones comme moi s'activent des associations comme Ambicon Solidarité. Notre but est de lutter contre ces changements qui affectent notre quotidien. Comme exemple, nous faisons du reboisement soit 3000 plantes entretenues et sécurisées en 2019. Merci de nous aider dans cette noble tâche. C'est l'économie du Sénégal, ça nous préoccupe, levez vous les gars. Il y a la beauté en vue durant l'hiver, c'est la verdure. Prends le temps de contempler l'espace, quand les animaux en complet s'installent, c'est là.